plus grand raconteur d'histoire que cet homme, tu meurs. Dans cet épisode, vous allez découvrir le discours qui a permis à... Je vais écrire son nom, c'est à vous de le faire parce que je suis incapable de le prononcer. Donc, de découvrir le discours qui a permis à de devenir le champion du monde de l'art oratoire en 2014. Et c'est notre Sony Courte national qui est là, qui nous présente et nous commente admirablement ce géant du Storytelling. Puis c'est Hashtag Partage qui s'occupe de cette rediffusion d'une façon bénévole. Vous avez donc un premier lien pour regarder la vidéo du jour. Vous avez un deuxième lien qui vous parle rien que de Sony Courte. Et vous avez un texte dans la description qui vous explique notre rôle, notre philosophie dans les rediffusions de grands contenus, de grandes valeurs et de grandes personnalités. Demain, je reviendrai avec une courte vidéo pour vous faire découvrir d'autres sujets et d'autres grandes personnalités. A vous maintenant de liker, commenter, partager et de vous abonner à ma chaîne. Merci et à bientôt.